Bonjour, donc moi je suis Billy Chevalrault, je suis le fondateur de French Viking. Donc on est spécialisé dans la réalisation d'objets et d'accessoires de déco en béton et aussi des projets d'exception en béton. Voilà. Bonjour et merci de suivre le podcast Les Autres qui offre une vitrine aux personnes exerçant une activité professionnelle sans rapport à leur formation d'origine. Je suis aujourd'hui en combattant de Billy. Billy, comment est-ce que tu vas ce dimanche Bien, merci Patrice, ravi de t'accueillir ici au Dracar. Merci propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire un peu, qu'est-ce que tu faisais avant Donc, euh, On va nous parler un peu de ta formation, de tes premières expériences professionnelles. Ouais. Et on va aussi parler un peu d'entrepreneuriat, si tout de suite. Parfait. Alors, euh, moi j'ai fait un, bah, un parcours classique, bac. Et après j'ai fait une formation d'ingénieur, un IP, Et puis j'ai continué, ensuite dans un troisième cycle en finance à l'université Dauphine. Et suite à ça, je me suis dirigé 4 ans en cabinet d'Audi Young. J'ai eu une première expérience entrepreneuriale qui a duré 2 ans, qui n'a pas fonctionné, donc okay. je suis retourné travailler en finance en tant que conseiller patrimonial pendant 2 ans, et c'est le moment auquel j'ai rencontré Nadir. Et ça, c'était il y a 4 ans, et depuis, je fais du béton. Ok. Si on, si on, on, on rentre plus dans le détail, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre un troisième cycle dans le, dans le domaine de la finance, finalement euh, alors, j'ai pris un troisième cycle en finance parce que j'avais envie d'avoir des compétences complémentaires. Je pense que c'était important d'avoir une compréhension de la finance. Je n'avais mmh. pas forcément envie de m'enfermer ou d'avoir un métier vraiment 100% ingénieur. Donc, c'était plus l'idée d'ouvrir une nouvelle porte et d'accéder à de nouvelles compétences et qui, par la suite, me permettrait d'accéder à d'autres métiers. D'accord. Finalement, c'est un choix qui t'a plu parce que derrière, tu as continué dans ce domaine-là et pas dans l'ingénierie. finalement. Voilà, tout à fait. Ce choix, c'est intéressant puisque suite à ça je suis parti quatre ans à travailler chez Ernst Young mm -hmm. c'était l'audit financier c'est vraiment s'assurer de la bonne comptabilisation des normes et des règles comptables dans une entreprise c'est pas forcément quelque chose de très funky mais ça a l'avantage d'être quelque chose de très ordonné très normé et pendant ces quatre ans j'ai appris plein de choses tant propre à la comptable mais aussi à l'organisation au management d'équipe à la gestion des collaborateurs et ces quatre ans Très bénéfique. D'accord et du coup au bout de quatre ans tu décides de monter ton entreprise okay. donc, Voilà, j'ai toujours eu l'envie de monter une entreprise et d'être à mon compte donc ça c'est pas un projet qui est nouveau. D'accord. Et au bout de quatre ans une idée se manifeste plus ou moins et je décide avec un collègue de l'époque de porter ce projet là. Il s'avère qu'au final lui ne sera pas allé jusqu'au bout et j'aurais continué. J'ai fait ce projet là tout seul pendant deux ans. Okay. C'était le projet Just to Pur. En fait c'était un portail d'accueil un peu comme Yahoo, si je puis dire, financé par la pub, okay. et on versait 50% de nos revenus publicitaires à des associations via la Fondation de France. L'idée, c'était à la fois d'avoir un projet entrepreneurial, mais aussi une démarche sociale, et c'est ce qui me plaisait dans ce projet. Okay. Malheureusement, sur papier, ça sonne très bien, économiquement, c'est plus difficile. On a dû faire face à pas mal de soucis, et l'aventure s'est arrêtée au bout de deux ans, sans avoir gagné quasiment un seul euro. Voilà. D'accord. Et comme tu dis, pas de souci, qu'est-ce que c'était C'était sur la création d'entreprise, sur le côté euh, des marchés des clients Alors, pas tant sur la création d'entreprise en elle-même, je pense que c'est plus une problématique d'approche. Euh, je venais d'un métier où on était très basé sur les chiffres, mmh. où on avait une vision très compte de résultats, très chiffre d'affaires, etc. Et j'ai transposé ces habitudes et ces pseudo mauvaises habitudes dans cette aventure entrepreneuriale, c'est-à-dire que pendant deux ans, j'ai été très focalisé sur le business plan. Okay. Que se passe-t-il si on a 1000 clients Que se passe-t-il si on a 10 000 clients Si on a 100 000 clients Et le business plan était très bien en soi, mais complètement déconnecté de la réalité du produit en lui-même. Et plus important dans une aventure entrepreneuriale, je pense que c'est, avant que ce soit le business plan, c'est surtout le produit. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de l'utiliser Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour l'utiliser Et c'est là qu'on a eu un petit de mauvaises surprises. D'accord, donc finalement l'aventure euh, se termine au bout de deux ans L'aventure se termine au bout de deux ans, euh, donc toutes mes économies de l'époque y passent. Oui. Et, euh, et donc je repars bosser en finance plus ou moins, je ne retourne pas faire de l'audit, mm -hmm. je vais dans une société qui s'appelle le conservateur, euh, c'est de la gestion de patrimoine en fait, et je fais ça pendant deux ans. Voilà. D'accord. Et euh, pas spécialement par appétence ou quoi que ce soit, là encore c'est une rencontre, rencontre à l'époque, ils travaillaient dans cette société là, ils avaient des besoins de recrutement, je candidate, je suis embauché, voilà l'aventure se, se fait ainsi. D'accord. Et euh, du coup si on parle de ce que tu fais maintenant, donc, tu nous en as dit quelques mots mais tu peux nous rappeler ce que c'est et, et nous expliquer où est ce qu'on est. Voilà alors euh, donc il y a quatre ans, un peu moins de quatre ans maintenant j'ai rencontré Nadir mon associé actuel, mm -hmm. euh, rencontre complètement improbable, on est à l'anniversaire d'un Commun et euh, à cette époque-là, à côté de la finance, oui. je bricolais chez moi des lampes en métal et en béton. Voilà. Okay. Pourquoi Parce qu'un jour, j'étais tombé sur un tuto YouTube où il y avait du béton et j'avais trouvé ça génial. Et donc, mmh. je me mets à bricoler ça au début pour moi et je réussis à en vendre quelques-unes. Okay. Et je suis à cette soirée d'anniversaire et je rencontre Nadir, qui lui a fait des études de droit, mmh. travaille comme développeur informatique, mais à côté, elle est son père, euh, qui est artisan et fait du béton ciré. Et là, le, on, a, des ça, choses, voilà, on parle de béton, le béton ciré n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui ou ce que je faisais à l'époque, mm -hmm. mais il y a le mot béton, et pendant une heure ou deux, on discute de ce qu'on pourrait fabriquer ensemble, et je pense qu'il nous aura fallu à peu près 15 jours avant de décider de lancer l'aventure, donc French Viking. Okay. Donc French Viking, c'est quoi C'est on conçoit, on dessine, fabrique et commercialise du mobilier en béton, que ce soit des petits objets, un cendrier, un porte savon une lampe, une table jusqu'à des objets d'exception principalement pour des entreprises on va travailler avec des sociétés comme Galerie Lafayette, L'Oréal, John Frieda on avait fait au tout début de notre aventure un opticien en Charles qui s'appelle Milan Lunetier mm -hmm. voilà donc d'un côté un business qui est très sur mesure très haut de gamme et de l'autre côté un business qui est plus grand public on essaie de transmettre nos valeurs et l'amour du fait d'accord donc ça ça a commencé il y a un peu moins de quatre ans on a déménagé ici dans ce local donc c'est à la fois nos bureaux, notre espace de production et l'endroit où on reçoit nos clients, où on organise nos ateliers de béton. D'accord. Et euh, le nom Fred Viking, euh, d'où est-ce que ça vient Parce que ah. je suppose que le nom Dracar vient de Fred Viking Donc Voilà, tout à fait. Tout à fait on a essayé d'avoir une continuité dans le nom et dans, dans l'image des Vikings. Euh, Vikings, pourquoi tout simplement parce que nos produits ont cette... Euh, sont réputés pour être résistants et solides. Enfin, C'est le message qu'on essaie de passer. C'est un message très bien véhiculé par les Vikings. En plus de ça, c'était d'excellents artisans. La preuve avec les bateaux, les drakars qu'ils fabriquaient. Les okay. frames, je ne sais pas, parce qu'on a un petit peu envie de se revendiquer comme tel. D'accord. Voilà. Et euh, du coup, tu nous en as un peu parlé des projets d'exception, mais tu peux nous en dire un peu plus mmh. sur euh, qu ce que vous avez réalisé et pourquoi cette envie aussi d'aller vers euh, ce domaine-là. Alors, euh, bon, en fait, on a commencé notre activité, vraiment ce qui a permis à notre activité de débuter ce sont ces projets d'exception. Le premier, c'est Milan Lunetier. Euh, il y a plusieurs raisons. C'est parce que c'est des activités qui nous permettent de nous développer. On rentre sur des gros contrats, des gros chantiers. Donc, mécaniquement, ça permet à l'entreprise de se développer et de générer plus de chiffre d'affaires. Euh, c'est aussi une vitrine pour nous et ça lui permet aussi de tester nos compétences et nos savoir-faire. Parce que nos clients viennent toujours avec des plans, nous disant voilà on voudrait réaliser ci, ça, etc. Et après c'est à nous derrière d'être en mesure de trouver la solution pour parvenir à la fabrication et la mise en œuvre des pièces. Donc on a des projets qui sont totalement différents. Il nous arrive des fois de faire des petits totems, des petites statues. Il nous arrive de faire des projets plus gros. L'un des derniers plus gros projets qu'on a fait, c'était pour les guerres de la faillite de Marseille. D'accord. On a livré 32 jardinières. Euh, 150 kg chacune qui sont tout en béton de marbré, soit rose, soit bleu, plein de supports, des vases, etc. Mm -hmm. Donc, euh, et puis après, ça devient des contrats qui sont réguliers. C'est aussi plutôt intéressant. C'est aussi plutôt intéressant. Mm -hmm. Et euh, si on parle du début de l'entreprise, ça n'a pas été trop dur de, de se lancer dans ce domaine-là que vous connaissiez, mais plutôt du côté de l'artisanat. Enfin, ouais. de... Alors, euh, on a eu des difficultés, mm -hmm. et surtout à l'époque, c'est quasiment rien, parce que moi j'avais dû faire 2-3 lampes comme ça dans ma cuisine pour bricoler, donc ça avait quasiment quand même rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. On a tout appris sur le tard, c'est-à-dire qu'on a regardé des vidéos YouTube, on a lu des forums, on a fait plein d'essais nous-mêmes, ça c'est la plus grosse partie de notre apprentissage, elle provient de tous les essais qu'on a fait et qu'on a mis okay. au point et On a monté cette aventure quasiment sans argent, puisque au début on a dû mettre 100 euros de capital, enfin c'est on a mis 100 euros de capital, ah oui. Et tout le reste de l'argent qu'on a investi, on l'a gagné auprès de nos clients. D'accord. Au début on a eu la chance, et ça c'est un coup de pouce formidable, d'être hébergé par le père de Nadir, qui avait un petit, un petit atelier. Donc ça nous a permis d'éviter ces problématiques de locaux et de trouver un endroit où travailler, ou faire du bruit et de la poussière. Donc on est resté pendant à peu près un an là-bas. Après on s'est développé, on a fait une campagne de crowdfunding, et puis euh, de financement Euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de béton, mais vous travaillez principalement le béton, mais d'autres matériaux aussi Alors, euh, pour la petite histoire, en fait, on ne fait pas de béton. Ah. <rire> Rebondissement, pourquoi On raconte toujours ça, le béton c'est du sable, du ciment et du gravier, ça permet de faire des constructions lourdes, qui sont des ponts, des châtes, des immeubles. Tout ce qu'on rencontre dans le commerce, qui s'appelle béton dit décoratif, pour mm -hmm. tous les petits objets qu'on va pouvoir acheter dans diverses enseignes de déco, c'est souvent, ce n'est pas du béton, c'est du mortier c'est quoi, c'est exactement la même chose sauf qu'il n'y a pas de gravier, donc ça c'est pour la petite histoire pour replacer un moment ou un autre euh, mais on continue d'appeler ça béton et on ne fait quasiment que du béton, c'est-à-dire qu'on va être capable de faire un peu de bois ou un peu de métal pour venir sur, dans le cadre d'un point spécifique sur un projet, par exemple faire une boîte en bois pour mettre un totem en béton ou alors faire, faire des pieds en métal pour une table pour un plateau en béton, mmh. mais ce n'est pas notre spécialité, on le fait plus pour service à nos clients quand ils ont besoin d'un service complémentaire. D'accord. Euh, tu me parlais tout à l'heure d'un projet de pépinière ou, ou d'incubateur pour accompagner les, mmh. les entrepreneurs qui ont envie de se lancer aussi. Oui, tout à fait. Euh, bah, ça rejoint le point que je venais de mentionner, c'est que quand on a débuté, on a eu la chance d'avoir le père de Nadia, mmh. qui pouvait nous héberger nous prêter son local. et On sait à quel point c'est difficile de lancer une aventure entrepreneuriale, et ça l'est encore plus quand on est sur sa banquette et dans son salon. Donc si on n'avait pas eu cet atelier, je pense qu'on aurait eu beaucoup de difficultés, et on n'en serait pas là aujourd'hui. Et en gros, quand on est rentré dans cet espace, on s'est dit comment on peut d'une manière ou d'une autre donner un coup de pouce à quelqu'un qui est dans la même situation que celle où on était il y a deux ans. Donc de cette idée et de ce constat est né le programme incubateur. incubateur. Donc on héberge une personne, c'est gratuit, et ça fait maintenant un an. Samantha, enfin ça fera bientôt un an maintenant. D'accord. Qu'on a Samantha dans l'incubateur. Elle est scénographe et designer papier. Donc elle peut utiliser l'atelier, elle peut produire, et elle peut recevoir des clients si elle a besoin, elle peut stocker sa production. Et je pense que ça lui donne un vrai coup de pouce pour avancer dans son activité et si on serait plus difficile. Donc à notre échelle, comme on peut, on essaie de donner un coup de pouce. D'accord. Génial. Euh, on a parlé des pros. Depuis peu, vous organisez aussi des ateliers pour les particuliers Oui. Pour qu'ils puissent venir faire leur... Voilà, tout à fait. Alors, on organise des ateliers béton. À l'origine, les ateliers béton sont nés, je pense, à peu près deux ou trois mois après le début de Franck Viking. Ok. Donc, au -dessus. Voilà, l'idée des ateliers béton, c'était de dire, pour communiquer, l'une des façons les plus sympas qu'on a trouvé de communiquer, c'est d'inviter des gens et de les initier à notre savoir-faire et leur permettre de fabriquer eux-mêmes un objet de leur donc sont nés ces concepts d'atelier béton, tu viens passer une demi-heure, une heure ou deux heures et tu fabriques un objet et tu repars avec. De cette simple idée de communication, c'est devenu un, une part de l'activité de Friend Viking puisque ces ateliers gratuits sont devenus des ateliers payants mm -hmm. qu'on fait une à deux fois par semaine, D'accord. donc ils sont plus aboutis puisqu'ils sont payants, il y a plus d'objets, etc. Et on continue régulièrement d'organiser des ateliers gratuits au cours d'événements qui s'appelle les après du Draca Pendant une journée, okay. on double l'atelier de midi à 20h, on ouais. organise tout un, un certain nombre d'activités, des concerts, des motos, on fait venir différentes animations, il y a à boire, il y a à manger, on organise toujours un énorme atelier béton, où il y a entre 70 à 100 personnes à chaque fois qui fabriquent un petit objet, donc un cotier, un porte-savon, un cendrier, et tout le monde repart à la fin de la journée avec son objet qu'il a fabriqué. Okay. Voilà. Donc il y a la partie grand public, qui est là quasiment depuis le début et la partie entreprise qui se développe de plus en plus ces derniers ces derniers mois sur lequel on intensifie encore un peu plus nos, nos efforts et qui fonctionne également très bien Ok. Euh, moi j'ai une question qui vient sur euh, finalement pourquoi le béton parce que quand on pense au, à tout ce qui est construction de petits objets finalement le béton fait pas partie des matériaux nobles ouais comme euh, peut-être le, le bois, le marbre, tous ces... Oui, tout à fait. Alors, le béton, c'est complètement par hasard. Je pense que si je n'avais pas regardé cette vidéo sur YouTube, je ne serais pas tombé sur le béton. Et si on aidé son père, qui est artisan, il euh, n'aurait peut-être jamais fait de béton. Euh, je pense qu'on est tombé là-dedans vraiment complètement par hasard. Et comme on aime le dire aux ateliers béton, c'est vous êtes passé à deux doigts de vous retrouver à faire un atelier à argile, par exemple. Donc euh, voilà, c'est complètement par hasard. Après, je pense qu'en effet, c'est un matériau qui n'a malheureusement pas toutes les lettres de noblesse qu'il devrait avoir. Je pense qu'on peut faire des choses magnifiques avec le béton. On a trop cette image du béton gris qui a permis de construire des, construire des tours et enfermer des gens dedans, et qui peut être polluant dans certains cas, etc. Mais je pense qu'un petit objet en béton, quand il va être fabriqué à la main, est moins polluant qu'un objet en bois qui vient de l'autre côté de la planète. On a fait couper du bois, on l'a importé, on l'a retravaillé avec des machines pour en faire un tout petit objet où il y a énormément de déchets. Donc je pense qu'écologiquement, on a tendance à croire que le bois peut être mieux que le béton. Et il ne faut pas toujours aller aussi vite en besogne. Pour dire, j'ai envie de dire que le, le béton manque de l'aide de noblesse et c'est ce hasard qui nous a fait tomber sur ce matériau. Donc on a envie de contribuer à l'enrichissement et l'embellissement du béton. D'accord. Euh, si on parle maintenant de ce qui t'a fait passer de l'un à l'autre, donc tu nous as un peu raconté ta rencontre avec Nadir. Ouais. Euh, est-ce que, est que quand tu as quitté euh, ton, ton boulot, c'était... Est-ce euh, que tu avais euh, l'envie de te relancer dans, dans l'entrepreneuriat Tu avais plus envie de dépendre de quelqu'un Et il y avait un, un certain ennui aussi dans ce que tu faisais Alors, il euh, y, y a plusieurs raisons. Je pense que ça s'est fait en deux étapes. L'emploi Le, que j'occupais, où j'étais conseiller financier, j'étais dans une vieille entreprise, où il y avait un mouvement d'inertie qui était très long, il n'y avait aucun projet entrepreneurial, on n'essayait pas d'aller de l'avant ou d'impulser une bonne dynamique dans l'entreprise. Et j'ai eu l'occasion de présenter, de porter tout un projet entrepreneurial qui s'est fait littéralement scinder par la direction parce que il ne pas aller aussi vite ou pour diverses raisons plus politiques, vraiment vitales et, et raisonnées. D'accord. Et euh, ça m'a permis d'avoir un certain constat et de me dire que de toute manière, demain, alors cette entreprise n'était pas pour l'entrepreneuriat, elle mmh. n'encourageait pas des projets internes à être développés. Néanmoins, euh, que ce soit elle ou une autre, je ne pourrai jamais développer un projet qui est le mien si je suis dans une entreprise. Qui n'est pas la tienne. Voilà, qui n'est pas la mienne. Euh, donc, il y a eu ce premier constat, se dire que si demain je veux vraiment développer un projet de fond temps complètement, euh, il faudra que je sois à mon compte et qu'on le, enfin, le fasse tout seul, ou alors accompagné d'associés. Donc j'ai quitté cet emploi-là et c'est juste après que j'ai rencontré Nadir. Donc il y a eu ces deux éléments vraiment déclencheurs, ce projet monté dans l'entreprise qui n'a pas été validé par la direction, et la rencontre avec Nadir. Et je pense que c'est l'alignement des étoiles qui a fait qu'aujourd'hui je fais du béton. D'accord. Et si on parle un peu de ton entourage, euh, comment est-ce qu'ils ont perçu le fait que tu dises bah, je quitte mon boulot et je vais lancer une entreprise avec quelqu'un que je connais depuis deux semaines, ouais, dans un domaine que je connais via une vidéo YouTube Voilà. Il euh, y, a, y a, je pense, deux types de réactions. Il y a ceux qui vont vous dire c'est très bien et c'est génial. Franchement, tu fais ce que tu aimes. Vas-y, ça va marcher. Voilà, sans prendre forcément en considération les problèmes ou les soucis auxquels on va être confronté après il y a des, ré des réactions plus raisonnées comme celle de ma maman par exemple mm -hmm. qui je pense était beaucoup partagée entre l'inquiétude et la peur <rire> et, et voilà après je pense que c'est une aventure comme une autre on peut toujours se remettre d'un échec enfin plus ou moins normalement et que, que j'étais mieux à tenter quitte à échouer dans six mois un an ou deux ans mm -hmm. plutôt que de rester toute ma vie avec ce problème en tête que j'aurais jamais pu aboutir, faire aboutir ou avoir de, de vrais retours dessus. Donc je regrette rien, mais c'est vrai que l'entourage joue ouais, un peu. J'imagine. Euh, du coup, avec Nadir, vous, vous décidez de vous lancer en deux semaines. Lui, il travaillait ou il était en train de finir ses études Alors, lui, il avait fini ses études, mais il travaillait comme euh, freelance. D'accord. Donc en développement web, et à côté, de temps en temps, il aidait son père un petit peu, donc il n'avait pas de contraintes professionnelle euh, enfin, fort pouvait arrêter quand il voulait. D'accord. Ouais. Et du coup sur les débuts de l'aventure, quand au bout de deux semaines vous vous dites euh, Banco, ouais. c'est parti, ouais. euh, qu'est-ce qui se passe dans, dans les quelques premiers mois, la première année Alors, euh, la les premiers mois on est beaucoup à l'atelier à essayer de construire, mmh. de fabriquer, etc. Euh, très rapidement on se retrouve confronté à la réalité économique et de dire bah, Va certainement pas pendant les premiers mois vendre autant que ce qu'on pourrait avoir besoin pour vivre pour payer un loyer etc donc on prend tous les deux des jobs alimentaires à côté moi je prends des lunettes le week-end lui il est livreur euh, le soir donc on fait ça pendant quasiment un an ça nous permet de payer nos frais fixes et d'être à l'atelier euh, aux autres moments on apprend beaucoup on fait plein d'essais on tente plein de choses et petit à petit on arrive à avoir des clients on commence à avoir ce premier gros chantier d'exception milan dans lunetier où là ça énormément de travail parce qu'à l'époque c'est un gros projet pour nous mm -hmm. et, euh, et après on essaie de se développer de fil en aiguille mais je dirais que pendant six mois où il y a eu beaucoup d'essais, mm -hmm. souvent ratés, de béton avant que l'aventure décolle un minimum. Ok, euh, si on parle maintenant un peu de, de la partie capitalisation sur qu'est-ce que ta formation et tes premières expériences t'apportent Ouais, euh, alors en fait l'aspect finance je pense que c'est intéressant et audit pour avoir une certaine compréhension de Business, du business plan et tous les aspects financiers qu'on peut avoir sur malheureusement et c'est parce qu'on fait un métier passion il y a des, y a des problématiques qu'il faut prendre en considération comme un prix de revient un prix de vente, les ce qu'on peut gagner ou ce qu'on peut ne pas gagner etc et donc ça ça me nous a apporté vraiment enfin ça nous aide au quotidien et c'est bien moi dans ce cas là j'ai eu ces formations complémentaires. Mm -hmm. La première entreprise la première expérience entrepreneuriale aussi Just m'a appris qu'il fallait trouver des clients oui. que le, le business plan ne faisait pas tout, euh, même s'il était très beau. Voilà, exactement. Et, et la troisième expérience que j'ai eue où j'étais conseiller financier, en fait on est en indépendant, on trouve des clients, on a toute une démarche de prospection commerciale à faire. Et donc ça a pas mal apporté aussi d'avoir ce côté prospection commerciale à mon actif. Sachant qu'en plus, tu as la chance de trouver un associé qui est très complémentaire avec toi les expériences que, que tu avais. Oui, ouais, tout à fait. Donc lui, Nadir est très fort en développement euh, web, informatique, donc c'est lui qui s'est chargé de faire tout le site internet. Il a quelques compétences en droit aussi. Euh, voilà, donc on, est, on essaie d'être plutôt bien armé. C'était pas trop difficile au, au niveau communication dans les premiers temps Non, ça s'est fait assez nature. Enfin, on a eu la chance. Après, je pense que c'est un sujet qui est assez porteur, les reconversions professionnelles, le oui. retour au fait main, le retour aux valeurs enfin, en matière brute. Donc, je pense qu'on... On a été encouragé dans ce sens-là, euh, on a eu la chance d'avoir ces chantiers rapidement, de faire divers, diverses opérations de partenariat ou de communication qu'on permet rapidement à Jutti d'avoir une petite notoriété euh, à son niveau. D'accord, je suppose maintenant qu'on aborde le, le mot de la fin, donc ouais. est-ce que tu as une anecdote et un conseil pour euh, devenir un autre si on... bah, Je pense que euh, enfin, le conseil principal c'est celui de se dire qu'il faut pas se poser de questions et il faut, il faut y aller. On ne sera jamais prêt comme il faut, malheureusement, ce n'est pas le fait d'attendre qui va vous rendre plus prêt ou qui va vous rendre avoir moins de soucis ou moins de problèmes. Je pense qu'à un moment, on est confronté au problème que quand on est face au problème. Donc ça ne sert à rien de se... Enfin, j'aurais tendance à dire que ça ne sert à rien de passer des mois et des années éventuellement à dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se fasse mieux, etc. Je pense que ça se au fur et à mesure. Tout le monde aura des galères. Il oui. ne euh, faut pas avoir peur de ces galères. Je pense que c'est bien aussi d'être bien entouré, d'avoir des personnes autour de soi euh, qui soutiennent votre projet, qui le comprennent. Et, euh, et sur l'anecdote, euh, je me rappelle quand en fait on a décroché ce premier gros chantier. On ne peut pas trop le dire forcément, mais à l'époque, on fabriquait encore que de tout petits vides poches, on n'avait jamais fait d'objets plus gros que 1 ou 2 kilos. Et je rencontre un jour une architecte complètement par hasard qui me parle de ce projet d'exception qu'il fallait faire. Donc, pour essayer de resituer un petit peu, on a fait une table qui faisait 2,50 mètres de long sur 1 mètre de large, mm -hmm. et on a fait un énorme comptoir d'accueil qui fait 2 mètres sur 3 mètres sur 2 mètres en rue. D'accord. En fait. Donc, c'est à l'époque où on de fabriquer que les petits objets d'un kilo c'est pour nous presque colossal et inimaginable elle me dit est-ce que vous êtes capable de fabriquer ce type d'ouvrage bien sûr bien entendu il n'y a aucun souci on a l'habitude de ça et au final à cette période-là on ne sait absolument pas comment faire on a fait beaucoup d'essais on y est arrivé on se est toujours une charonne chez Milan lunatique et le client est très content l'architecte en était très content donc je pense qu'il faut juste y aller et ne pas se poser de questions. ok voilà. merci Merci à